les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez bien le voir sur le titre. C'est comment changer euh, le curseur de notre souris. Et ben voilà, moi j'ai le curseur normal, je veux changer. Et puis euh, du coup, vous allez dans les paramètres. Et puis après vous faites, vous faites euh, périphérique et ensuite souris. Ensuite, vous faites option supplémentaire de souris. Donc, après, vous avez ça. Vous faites pointeur. Donc, sélection normale. Bah, vous faites... Euh, dans sélection normale, vous faites parcourir. Là, vous avez toutes les souris que vous, que vous voulez avoir. Moi, euh, je vais avoir celle-là, par exemple. Et ensuite... Quand on s'est occupé, ça va faire ça. Quand c'est aide à la sélection, ça va être ça. Traitement, encore derrière-plan. non disponible. Euh, voilà, vous avez plein de trucs. Déplacer, vous avez un truc. Sélection de liens. Et bien moi aussi je vais faire Ensuite, je vais faire parcourir il là, beau bon, j'ai des trucs tranquille wow. même voilà. je peux mettre, Toi, as pas mettre la ta crosse Mets ta et du coup après vous faites ok vous faites oui et vous avez et jamais joué à jeu, mais euh, par jamais contre joué, moi j'ai changé joué la parce espèce. que là j comme ça mais en fait la souris là elle est trop petite pour ça donc du coup j'ai fait, euh... je vais faire, je vais faire fait... la plus grosse voilà donc celle-là et... et comme ça bah je l'ai N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et de mettre le petit pouce bleu C'était Elite Faire bye